Bonjour à tous, je suis avec Romain Collignon qui est business coach. Il va nous parler d'offres high impact et de l'évolution de l'info business. Vous devez assister à Masterclass parce que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider non seulement à être performant aujourd'hui, mais dans les années à venir. Romain, merci et bienvenue. Et si tu veux nous dire un peu plus de quoi on va parler pour que les gens euh, s'inscrivent et euh, viennent te regarder. Avec grand plaisir. Alors, euh, gros, gros sujet de High Impact, qu'on pourrait aussi appeler High Transformation. Transformation, je ne sais pas. Euh, L'idée de cette masterclass, c'est vraiment de, de prendre votre expertise et comment vous pouvez la packager dans une offre High Impact pour s'assurer que vos clients euh, n'aient pas d'autre choix que celui d'avoir des résultats. Mais aussi, cette offre High Impact, c'est vraiment la structure, euh, l'offre dans votre business model, qui va faire en sorte que vous ayez des revenus prédictibles et, euh, et vivre vraiment de votre activité, voire même créer une entreprise euh, qui, euh, qui, qui qui grandisse et qui scale grâce à cette offre-là. Euh, plein de choses à partager dans cette masterclass. On va parler euh, de l'approche américaine du marketing et de l'approche australienne qui n'est pas beaucoup euh, perçue en France. Plein de sujets intéressants euh, sur ça. Euh, je vais vous parler de la structure euh, de l'offre à impact, notamment des 3C et comment vous pouvez mettre ça en place dans votre activité. Et puis, euh, comme je suis un, un dinosaure de cette industrie, ça va faire maintenant 12 ans que j'évolue là-dedans, bah, je pense que dans cette masterclass, on va avoir aussi euh, l'occasion, mais c'est même sûr, euh, de discuter de, de l'évolution, de ce qui s'est passé depuis maintenant 12 ans, mais aussi de ce qui va arriver dans le futur, parce que c'est ça qui est intéressant, de pouvoir prendre le recul sur le passé pour voir ce qui arrive devant. En tout cas, moi, je vais être ravi de pouvoir discuter euh, de ça euh, avec toi et puis euh, bah, avec euh, toute la communauté. Génial. Merci beaucoup Romain. Inscrivez-vous pour apprendre ce que euh, Romain a mis des années et des années à apprendre et il va nous livrer généreusement. Donc, inscrivez-vous au sommet.